Moi, je lui traduis en langue des signes, et lui, il comprend et il parle. Tout ça. Et toi, Samuel, pourquoi tu n'utilises pas la langue des signes euh, quand il te, te parle en langue des signes, ton frère ouais, Parce que je veux dire lui ne connaît pas vraiment la langue des signes, donc si, si je lui parle en langue des signes, il n'y a rien, du tout comprendre. Donc j'ai besoin de lui parler.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 Je suis un adolescent comme tout le monde mis, mais qui mal en dedans. Donc ça veut dire je suis pas trop sûr, pas trop en dedans. Donc je suis pas trop mal identité. Pour moi le sûr, c'était rare. Il y en avait un de mes régions mais rarement. Je venais rarement. Donc, je suis plus en dedans, plus... Je pas suis.